C'est un projet européen financé par Erasmus qui a pour vocation de travailler sur la prévention de la radicalisation auprès des jeunes et avec l'aide des intervenants jeunesse. À l'Italia, le projet eh, veut cerquer d'abattre les barrières à la radicalisation et les jeunes qui veulent entrer dans la radicalisation. Ce projet est très important pour nous parce qu'il nous permet d'instaurer un dialogue avec les jeunes sur la religion sur le dialogue interreligieux et interconfessionnel. Nous euh, sommes pour la solidarité. Nous sommes une institution qui travaille énormément, euh, que ce soit à l'échelle européenne ou locale, euh, énormément sur les enjeux sociaux, avec une volonté de pouvoir intégrer le maximum de personnes euh, quoi qu'il en soit de leurs caractéristiques personnelles, c'est-à-dire en termes de religion, de culture, euh, de, de sexe, de genre. Euh, le but c'est de pouvoir rassembler tout le monde dans un projet commun et ce projet y arrive, on y participe notamment pour ces raisons pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent dialoguer, dialoguer par exemple, et vivre ensemble de la manière la plus euh, tolérante possible. de voilà. people uh, are not heard and uh, not recognized in their opinion, uh, re regardless of their religion, their cultural background. Uh, I think it's very important that they all speak up and that they also listen to each other. And that also authorities listen to each other. And with the YARIN project uh, we really contribute to this. Many aspects, many dimensions uh, are uh, integrated in the toolkit for youth workers. Because they are the caretakers for young people je so pense think it's important that les help them to speak up and to que el fet religiós és una qüestió molt important a la societat que sovint no en parlem perquè considerem que és una cosa privada, privé, de cadascú. Mais pour les de la radicalisation, le fondamentalisme et de diversité et de la tolerance, il faut parler de l'EARIM, et le projet de l'EARIM, le projet de l'EARIM, c'est donner des personnes qui travaillent avec les pour pouvoir voir ces questions d'une manière sérieuse et de l'agriculture. L'EARIM est très important comme projet parce qu'il a sur sont as uh, consequências do processo de radicalização que leva à violência. Habitualmente estamos habituados a ouvir da, da radicalização religiosa, mas ela pode tomar outras formas, como, por exemplo, uh, o discurso racial, o, uh, a intervenção política, sobretudo da extrema-direita. Uh, por isso, este projeto é, na verdade, muito importante para o nosso dia.